Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode euh, 3 de Fate UHC. on est toujours avec Neko, on part pour s'enchanter, voilà. J'espère que vous allez bien. Neko, ça va euh, je suis timide, en fait. Moi aussi, je t'ai jamais dit, euh... mais je suis timide. Bon, j'ai déjà eu tout, mais toutes, mes, toutes mes protections 2 sur le diamant, direct. Sérieux Ouais, euh... ouais. Par contre, je peux avoir une EFI 2 sur la pioche, c'est bien, ça Non La voilà, piste, allez, hop. Euh, oui, je sais pas, c'est bon. Vas-y, je prends. Là, je peux avoir P2 direct encore. Sharpness 2 direct, allez, je tente. J'ai eu KB, allez, c'est bon, ça me saoule. J'ai eu Sharpness 2 KB, hein. <rire> non, bah c'est trop tard, c'est bon. C'est pas grave, KB. Je avoir P2 direct pour un arc avec 100 d'utilisation, donc c'est plutôt bien. Euh... Ok, j'ai eu mon P2 partout. Il me faut des levels. La Sharpness, en vrai, on peut, enle enfin, moi, on peut enlever les Bibios Attends, attends, attends, il m'en faut euh... juste. Il m'en faut juste euh... que tu m'en gardes encore. Ah oui, du coup, on va, on va enchaîner avec euh, le. le euh, la chanson du jour La chanson du jour, mesdames et messieurs. Allez, ah, vous allez vous tout de suite. Bon, forcément, c'était Titanic, hein. Bien évidemment. C'était Céline Dion. La, la, la magnifique chanson qu'elle avait faite pour le film Titanic sorti en 2000. X. Inséré nombre. Voilà. <rire> Parce que vraiment, je sais pas. Troisième chanson. On va aller retrouver Neko pour aller dire notre troisième chanson. Attendez. Vous êtes prêts Celle-là, ça va être, ça va être plus difficile. Vidéos, juste un après, hein. Oui, oui. Ça va être plus difficile. Vous êtes prêts oh, oh Ah ah C'est aisé Aujourd'hui je suis fatigué. Je t'ai regardé dormir. Tu l'as Non. Sérieux Ouais non, tu vois. D'accord, ok. Bon, j'avais dit que c'était plus plus, fati... plus compliqué. Plus fatigué. Plus compliqué. Je peux... Si... peux te donner un indice Ouais. C'est un duino qui chante. C'est quoi C'était 11 levels oh, Je vais avoir assez. Pour le P2 direct, sur le pantalon, je... comme ça je serais full P2. C'est vraiment génial. Ah, il y a pas mal d'or. Ça c'est ce qu'on recherche. Comme ça on aura un peu plus de Gapel. J'ai un peu de d'eck, parce que c'est vrai que dernier record on avait trouvé, euh... enfin quand on avait fait la première version. Ah, on a un peu plus de diamants en plus, c'est cool. Je sais pas si du coup c'est plus worse de refaire une épée ou pas. Je devrais, je devrais... Premier record j'avais trouvé pas mal de. de... Enfin j'ai trouvé Stronghold du coup euh, avec euh, 3 livres des Strider 3. Et là euh, bah, on a trouvé un village au début de game donc c'est quand même bien en vrai on n'a pas à se plaindre. Hein. Deux fois qu'on tourne, deux fois qu'on trouve des trucs. Ok de là encore au-dessus, nice. J'ai la chanson en tête de en... De... depuis tout à l'heure les gars, je peux vous dire que c'est infâme. Avoir une chanson en tête c'est horrible. Je pense que ça doit vous arriver souvent d'avoir des chansons en tête comme ça, comme je l'ai De fois, vous, avez, vous allez en cours, vous écoutez la musique, vous arrivez à votre cours et vous avez toujours la chanson dans la tête. Et là, vous vous dites, putain, pourquoi j'ai écouté cette musique et finalement, vous la chantez pendant que vous êtes en maths. Et là, vous fumez du crâne. <rire> Vrai ou pas Parce On a pris le maximum de level qu'on pouvait, on a pris de l'or, on a de quoi faire de gapple encore. C'est bon. Ça continue, on continue sur être lancé, on est plutôt bien, on va pas se mentir. Ça va, on a connu pire comme début. Je mange, ce pain, hein. J'ai toujours pas mangé, hein. J'ai joué à shoot mania tout à l'heure et vous savez que shoot mania on saute avec le... avec le avec le clic droit Du coup bah je suis un peu perturbé Voilà je t'avais oublié crois que c'est... Damien il saute avec le clic droit je crois hein Damien saute avec le clic droit du coup ça de shoot mania il serait vraiment bon T'as l'enchantement dans le tout toi là Oui j'arrive t'es où J'ai trouvé euh, 5 diamants d'ailleurs au passage Nice T'as les B.B.U. s'il te plaît ah bah bah j'ai plus de biblio mais j'ai des livres quoi. Oui j'ai bien. T'as du bois Euh ouais j'en ai j'en ai. J'en ai fait combien Quoi Euh. On récupère ça. On est encore à la moitié de cet épisode hein. Bon, moi je continue vers euh vers 0 en X. Oui vas-y vas-y vas-y. C'est bon j'ai. Et ça Et là on peut avoir du P2 direct, mais c'est vraiment génial, Et là on est full P2 hein, vous voyez. Comment la vie est bien faite. Ouais de ouf. En plus si tu veux faire du P3 sur le pantalon, c'est du coup ça coûte plus trop cher. Hein. Si on fait ça... On a deux P2. On peut faire directement un P3 pour 3 levels je crois, mais on va d'abord voir si on peut avoir des... des livres pour euh, Shardness. Vous que les livres protection ne servent plus à rien. Vous on est qu'on full est full protect. Là, on peut juste faire de la Sharpness. Bah voilà, en plus, on a déjà un livre Sharpness. Un deuxième livre, et ce serait parfait. Non, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on pourrait enchanter à la place euh, Power, on prend. Ça pourrait servir. Est-ce que je pourrais perdre la bouffe Non, on va garder le diamant quand même. Non, bon, on va pas en perdre, tant pis. On va jeter ça. On va jeter ça, on va jeter ça. Ça, on garde parce que c'est important. Ça, on jette. On peut même crafter les flèches tout de suite Ah oh, ok, ça va être plus rentable en fait de les garder comme ça euh, En termes de place Puis on balance des levels par la fenêtre hein, Mais euh, Protection on prend on sait jamais Allez sharpness bon voilà On va récupérer ça Et là c'est que de la fusion Et Il passé par où C'est la faille qu'on avait Il est parti miner au bout ou pas non On va si vite T'as pas oh. mini rollback Euh moi j'ai des euh, j'ai des retours Enfin euh, j'ai des échappes Non j'ai des rollback gros j'ai l'impression des fois Ah j'ai pas j'ai pas remarqué T'as l'enclume gros Ouais Je l'avais bien stoppé plaît tu t'en as un ouais mais sinon. Ouais j'en ai Tiens oui. Moi il faut 8 levels et je sharp 4 là. Moi oh, je vais rester sur une sharp 3, je pense. En fait c'est qu'on pourrait déjà remonter hein. Je vais remonter dans. genre euh, je fais mes 8 levels et on remonte Vas-y hein. Vas-y. Mais par contre mec j'ai un problème, moi j'ai deux gaps gros. j'en ai 5. C'est la merde ça. Hein. Ouais de ouf t'as combien d'or Euh 3. Ouais bah bon, t'en as 3 quoi. On pourrait refaire une gap, j'en ai 5. Mais euh. Ouais, j arrive, j arrive plus, pas de pour 3 levels, j'ai mon play 3 sur le pantalon et on pourra limite remonter. Moi ouais, j'aurai qu'un PS sur pantalon, ça ira aussi, je pense. Bah, j'étais passé un livre P1, ça coûte pas level, pas beaucoup de levels. Hein. Ouais, mais j'ai un livre p Hein J'ai déjà un livre p donc je deux. Voilà. Ça coûtera 3-4 levels. 4 levels. J'ai juste besoin de 3 levels, là, et ouais. Ça fait ça. Tiens, mais au pire, au pire je te le dirai de P2, ouais. Hein. Ah, vas-y, on verra. Il est où J'ai une épée KB3 aussi, hein. Donc attends, ouais. du coup, il me faut deux choses. Il me faut mon cheval et... Non, il faut juste que tu poses le cheval et que tu sois à 15 levels de moi, tu vois. Ouais, mais il me faut mon cheval et mon ulti dans mode barre, quoi. Et l'épée stone KB3. Oh, ouais, ok. En vrai, si tu veux, l'épée, je la pour moi. Hein. Moi, je l'aime bien. J'ai même un on... PKB3. T'as assez de trucs alors. Et l'œuf par exemple, t'arrives à me le donner. Tu, tu peux l'utiliser T'as speed là Oui. Bah viens on fait ça. Mais faut quand même que tu sois à 15 volts de moi. Ah ouais Si je m'éloigne, tu l'as pu Attends, attends, je l'ai pu, je l'ai encore, je l'ai encore, je l'ai encore, je encore. Mec. Attends, attends, attends, je suis pas. Et là On a trouvé un glitch On a trouvé un glitch Tu l'as encore là Oui. Mais non Attends, attends, mon ah chien. Ah non, a... attends. Ah non j'ai plus de bouffe, j'ai plus de bouffe. Attends. Regarde. Mec, regarde. Je m'éloigne de toi, le speed, regarde. J'ai encore speed. J'ai speed. Non non non, il était pas plus de 15 blocs là, attends. Regarde. Là, je viens de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 13, 14, 15. Ah si. Au pire, euh, après, je monte. Non, pas, mais garde l'œuf, garde l'œuf. garde oeuf. En vrai, ouais. De toute façon, t'as speed tout le temps, toi, donc. Bah oui. Ouais, oh, il y a du diamant, quoi derrière. <rire> j'ai continué ton screpan, il y avait du diamant. Moi, genre, je veux dire, si je suis dans une sauce, je le pose et j'ai speed, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et c'est sur cette idée de génie qu'on va se laisser pour cet épisode. En effet, j'oublie de dire au revoir à chaque fois, ça me saoule. Hein. Mais pour le coup, cet épisode aurait été très instructif. On aura trouvé un glitch, enfin, un glitch. Une petite astuce. Donc, quoi, l'utiliser, quoi Je vais laisser mon œuf à Neko pour qu'il puisse avoir speed tout le temps. Un master qui n'était censé être que master a un pouvoir maintenant stylé, il a speed. Et ça c'est vraiment fort. Mais ce n'est pas tout, on aura d'autres qui stylées au fur et à mesure des épisodes. Sur ce mes chers combat Cuts, passez une bonne journée en ce mercredi et jeudi 25 et 26 mars. Et on se donne rendez-vous dans deux jours le 27 pour une nouvelle vidéo. A dans deux jours.